par conséquent vos objections n'ont pas de fondement sauf une réelle difficulté sauf une réelle difficulté à inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus et vous serez bien mal à l'aise lorsque, par curiosité, ils viendront voir les comptes rendus de nos débats. Nous avons donc